Salut, c'est le JT de Spirou en Goulême. Jour 2, aujourd'hui j'ai un personnage célèbre de la bande dessinée à vous faire découvrir. Si vous devinez qui c'est, vous gagnez un abonnement à vie au journal de Spirou. Okay, je suis pas super crédible en Spirou, non, non, mais, mais le voilà le vrai Spirou. C'est toi le vrai non, Spirou C'est moi, c'est moi. Ouais, Bien vous. Ouais, c'est vrai, hein <rire> T'es sûr que c'est toi le vrai Spirou Non, c'est pas moi ouais. en bon. vrai. Il y en a un autre là-bas. On est plusieurs en fait. Il faut trouver qui est le vrai. C'est moi le vrai. Ah, mais non, le voilà le vrai Spirou. Salut, c'est toi le vrai Spirou Ouais, c'est moi en effet, ouais. il... Mais Le oh, je... pas très roux. Eh, non, film, malheureusement, mais c'est une teinture en fait. Là en fait, il est là, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est peut-être oh, lui. On devient dingue, il y a des spirou de partout. C'est toi le vrai spirou S'il vous plaît, ne le dites pas trop fort. J'aimerais bien que les gens ne me reconnaissent pas en fait. C'est pour ça, on est, on est venu à trois, on se cache. Euh... Et oui, c'est moi le vrai spirou. Le vrai spirou en fait, il est au cinéma. Le film vient d'être projeté en avant-première. Prenez un héros sympa et trop bien sapé. C'est quelle matière ça Je sais pas. Mais en tout cas ça gratte. On cherchait spirou et dans cette salle de cinéma, il y en a partout, des spirou partout. Eh, Dis-moi, c'est quoi ce chapeau que tu as sur la tête C'est quoi Le chapeau des spirou c'est le chapeau de Spirou. Ah d'accord, tu sais comment ça s'appelle Non. C'est un calot, un calot. D'accord. Comment tu dis un, un calot. Et tu sais pourquoi il a un calot sur la tête C'est quoi son métier à Spirou Euh, je sais pas. Maître de tel, non Après ah, tout. Facteur. Facteur. Non mais tu dis n'importe quoi là. Tu crois que tu vas voir un film de facteur là Non. Il est groom. C'est quoi un groom En fait c'est un boulot, euh... je m'en souviens plus tellement. Alors les enfants, écoutez-moi bien. Un groom, c'est le garçon qui surveille les ascenseurs dans les hôtels. Ah d'accord. C'est pas super, hein Non. Un garçon qui est dans les hôtels et qui fait marcher l'ascenseur. C'est quoi un groom Non mais t'as rien écouté. Mettons-lui dans les pattes un dénommé Fantasio. C'est nul comme surnom. Mais c'est pas un, un surnom, hein. Le monsieur qui est là-bas, c'est Alexandre Coff, c'est le réalisateur du film Les Aventures de Spirou et Fantasio. Alexandre, c'est un peu flippant, là. En plus, ils ont tous des chapeaux de groom. Ben ouais, ils ont l'air bien au taquet. <rire> bien... non, il y a une grosse ambiance, ça va être chouette, on va voir, on va voir je suis assez impatient, un peu stressé en fait. Très peu d'enfants l'ont vu, très peu de public, donc euh, faire cette promo, euh, cette projection aujourd'hui à Angoulême pendant le festival de la BD, pour moi c'est très chouette. Spip, Spip, bah oui Spip, Spirou, c'est comme moi mais en plus court. Il y a Fabien et Juliette, eux ils ont fait le scénario du film, et là, là il y a des enfants qui vont voir l'histoire que vous avez imaginée, c'est un... un peu flippant en fait. Ah ouais, ouais, on a le cœur qui bat très fort, ouais, ouais, absolument. On est très excités parce qu'on l'a écrit aussi pour eux, donc on a, on a hâte de voir ce ils, comment ils réagissent. Voilà, ouais, le film est fini. On va voir ce qu'ils en ont pensé. Bon alors, c'était comment C'était bien. C'était super bien, j'ai trop adoré l'aventure et tout. Il était euh... Super bien, moi j'ai adoré et j'adore lire les BD euh, Spirou et Fantasio, alors c'est super. Moi j'ai adoré complètement. Super bien, je le conseille à beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'effets spéciaux bien réalisés, donc je vous conseille d'y aller. On forme quand même une bonne équipe tous les deux. Alors ici, il y a un dessinateur qui est en train de faire une fresque. Comment il s'appelle déjà Comment il s'appelle ce, ce dessinateur Mathias là Comment il s'appelle euh, Je sais pas, je l'ai écrit quelque part pour m'en souvenir, mais je me rappelle jamais. C'est Kenny Ruiz, c'est le dessinateur d'une de nouvelle série dans Spirou qui s'appelle Telemac. Puis c'est aussi le dessinateur de, de Magic 7. Salut Kenny. salut, comment ça va habla Un poco, mejor español que français. Euh, pas du tout espagnol. Euh, du pour pouvoir decir todo en español No. <laughs> in anglais e no, English? No, no, in English is better. What are, What are you doing here? I am doing a great illustration, fresco about Telemac. This is my new series with Dupuy and Spirou on Journal Spirou. suis I am parce so que because it's so grand but I am happy for do it. Là ici c'est le théâtre d'Angoulême, c'est un moment super important parce que c'est la remise des fauves. Les fauves c'est la récompense pour les meilleurs albums de l'année et quand même nous on a des petites chances d'en avoir un ou deux, enfin on espère. Il y a le patron du festival d'Angoulême qui est là, bonjour, nous c'est le journal de Spirou. Comment on fait pour être sûr d'avoir un fauve euh, bah, C'est une question de prix évidemment hein. Il suffit de l'acheter. donc... Euh, ah, ça marche comme ça en golem Bien évidemment, bien évidemment. Euh, tout marche comme ça. Bon, il faut évidemment payer en liquide. Non, comment est-ce qu'on fait ben, On a beaucoup de talent quand on est un auteur, un dessinateur. C'est le seul moyen d'avoir un faux. Il n'y en a pas d'autres, j'en connais pas d'autres. Là, il y a Thierry Glory et Gorobaille, c'est les auteurs de la série Bushido. Euh, Thierry, le, le, le fait que tu aies mis une veste, euh, est-ce que ça veut dire que c'est bon signe euh, C'est surtout, tu as vu, j'ai mis un t-shirt euh, Dragon Ball. Et c'est encore plus important, c'était juste la veste, elle est là juste pour cacher. Gros bail, toi le fait que tu mis une casquette, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir un prix euh, je, je pense que c'est la déduction hyper logique, à mon avis c'est ça. Les vrais fauves, ils sont là, c'est les Wistrondheim qui les a fait. c'est plus joli qu'un César quand même. Le gagnant est Bushido. Quelle surprise, Bushido Ce prix, euh, j'en suis pas personnellement, j'en suis très heureux, très content, euh, je le dédie à mes parents, hein, ma maman, mon papa, j'ai euh, comme ça, j'ai le dire de la maison, tu vois maman, j'ai un vrai métier, ça, ça va être super bien. Je t'avais dit que ça portait chance la veste, hein, t'as vu Oui, ouais, ouais, il faut croire. Non, c'est la casquette. Ah oui, c'est la, la casquette. Bon, sans rire, ça fait plaisir. Ah, évidemment, ça fait super plaisir. C'est extra. Et puis on l'a pas vu venir, du coup... Euh... Ouais, ça fait choquer et puis c'est des enfants qui le donnent. Ouais, c'est ça qui est super, c'est vraiment le public qu'on qu voulait et en fait il était là, et ça c'est génial. Dans la rue Hergé et sous ce temps typiquement goumoisin, il y a un endroit incontournable, c'est la Galerie Air Libre avec une exposition de Cusor récente pour euh, leur très bel album. On va aller voir euh, si on peut regarder les planches originales qu'il y a à l'intérieur. Oh, pardon, pardon, pardon, pardon. On va essayer de trouver Steve Cusor, il y a vraiment du monde. Ah bah il est là. Salut Steve. Il y a vraiment du monde. hein? C'est énorme. Franchement, ça fait vraiment euh, chaud au cœur. Demain, on se donne rendez-vous et tu nous fais visiter un peu, tu nous montes tes planches Demain, je vous fais visiter toute l'expo, je vous raconte tout le backstage, les heures de boulot, les détails. Et vraiment, on va kiffer ensemble. Rendez-vous demain, le JT Spirou, c'est tout pour ce soir. Salut, à demain.